Alors, bonsoir. Oh, bonsoir. On parle de. C'est du bonne chance que tu es là, mon Jean-Pierre. <rire> euh, pour nous jaser, pour nous, pour qu'on discute de ces sujets qui sont franchement euh, assez palpitants. C'est quand même assez intéressant de, de prendre le temps de, de, de s'arrêter pour réfléchir à ces sujets-là. Parce qu'on on ne prend pas toujours ce temps-là. Hein. Et ça, ça nous amène ailleurs. Ça nous amène dans des réflexions et ça nous amène ailleurs. Aujourd'hui, la séduction, ça c'est un sujet que j'aime beaucoup parce que euh, j'entends toutes sortes, toutes sortes, toutes sortes de choses face à ça. Et tu me disais d'entrée de jeu, je sais pas trop quoi dire à propos de ça. Euh, J'aurais envie de commencer par une question. Parce que la séduction, j'ai trouvé une définition, j'ai cherché euh, qu'est-ce qu'on en faisait comme définition. Puis là, je regardais la définition puis là, j'ai dit oh, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ça ah, ah, là je ça résonne pas du tout dans mon oreille à ce que, à ce que la séduction représente. Et, et là, j'en ai trouvé une que je fais, ah, ça, c'est pile ça. Fait Il y en a un qui donne comme définition que ça se décrit comme un comportement particulier chez une personne qui chercherait à attirer l'attention d'une autre personne en mettant en avant ses avantages, son charme, euh, afin d'avoir un lien particulier avec cette personne ça je trouvais ça intéressant, ça je trouvais ça bien j'ai laissé tomber les, les, les autres définitions parce que je, je trouvais ça euh, c'est comme si t'obligeais quelqu'un à t'influencer à, à à une personne à, à accéder à ce que tu voulais c'est un peu comme un, un forcer quelqu'un ou un, une sorte de chantage je veux voyons autre la séduction ça fait pas résonance pour moi comme ça fait que, avec cette définition là Comment tu dirais, toi, en tant qu'homme, euh, ton propre jeu de séduction, c'est-à-dire comment est-ce que tu t'y prends pour attirer l'attention de la jante féminine? Parce que pour toi, c'est la jante féminine, là. il y en a pour d'autres que c'est d'autres choses, mais pour attirer, la, la, attirer le regard des femmes, attirer... Euh, est-ce que tu as conscience de ton jeu de séduction ou si pour toi, ça fait comme « j'ai jamais pensé à ça ». La première affaire que je veux qu'on qu se comprenne, c'est que pour moi, la séduction, c'est comme avant de connaître la compagne, la personne. C'est comme la séduction fait partie de la la pré-fréquentation. Okay? C'est comme, comme ça, moi, que je que je vois ça. Puis ça je ressemble mettrai. à quoi Puis Ça ressemble à quoi, dans le fond, cette présentation euh, là ressemble à, exemple, à... Si euh, Physiquement, euh, je m'ai d'être le plus euh, élégant possible. Je m'ai essayé de... Euh, tu sais, maintenant que je sais que ma croisée croisé, je ben, vais prendre une douche, je euh, vais me mettre plus euh, présentable. Euh, ouais, C'est euh, ça. Après ça, euh, euh, « C'est quoi que je devrais dire, donc? » Je ne pas dire tu restes là figé et tu ne bouges pas. Faut, tu vas aller vers quelqu'un, il y a quelqu'un qui te plaît. Euh, Qu'est-ce qui va se transformer chez toi qui va faire que euh, tu vas aller vers l'autre ou en tout cas que tu vas essayer d'attirer son attention? Parce que même si tu beau et tu sens bon puis tu es propre parce que tu as pris une douche, tu sais, si... Puis à quelque part, tu ne poses pas un geste, tu ne peux pas deviner, ah oh, il s'en va, c'est parce qu'il veut me ben, ben, C'est <rire> certain que euh, avec échange, le moi aller me, me, me, me présenter puis euh, m'a invité la personne à aller plus loin, soit euh, qu'on s'échange nos, nos e-mails ou qu'on se change le numéro de téléphone ou simplement qu'on se revoie où qu'on est là. Euh, parce que c'est okay, comme, okay, si okay, okay. comme si, la séduction pour moi, c'est comme si cette personne-là, je veux aller plus loin, dans je veux la connaître. Euh, ouais. Là, c'est comme si tu avais sauté toute une étape. Parce que là, on, tu viens de prendre une douche, là, OK? Tu okay. sais que tu vas rencontrer quelqu'un. Fait que là, es toute beau, t'es toute propre, tu sens bon, t'es dent la patate, là. Et là, tu es devant cette personne-là. La première chose que tu fais, c'est pas dire, euh, je veux ton courriel ou ton numéro de téléphone là. Peut-être que. Comment tu vas faire pour l'approcher Comment est-ce que tu vas faire pour. Euh, je sais pas, me développer une certaine relation avec elle. Euh... Qu'est-ce qui. T... Qu'est-ce qui va être ton entrée de jeu à quelque part euh... T'es-tu dans le regard c'est tu dans les paroles t es tu genre poète T'arrives-tu avec des fleurs es Tu. Tu fais quoi, toi? Non, je ne suis pas rendu là, admettons, que c'est une personne que euh, je, je, je connais à peine. Là. Ben bon, peut-être euh, dire euh, quelque chose que je trouve élégant sur elle. Ça, ça, peut, ça, euh, oui. ça peut être un C'est ça, oui. Ça peut être un compliment. Euh, ça peut être aussi... Euh, puis je l'ai vu travailler ou je l'ai vu faire quelque chose dans ce que c'est qu'elle fait, dans ce qu'elle chante, dans ce qu'elle dit. Euh, oui. Euh, c'est ça. Les fleurs, ça va aller plus loin. Il faut que j'aille euh, parler avec la personne. Il faut que j'aille prendre au moins un café. j'ai euh, tu euh, l'impression oui. que dans cette phase-là, tu deviens un peu une autre personne? Où euh, tu te montres sur ton plus beau jour, tout est beau, tout est parfait, tout est correct. Euh, y a -il quelque chose qui change dans ton comportement? Il Y a quelque chose, c'est sûr. Tu sais. Mais pour toi, là, dans, dans, dans ta perception à toi, c'est certain que j'étais pas à l'aise beaucoup avec ça quand arrives devant. sais que t'as comme, comme le goût de connaître cette personne-là, puis te, tu veux pas gaffer, tu sais, puis on dirait que c'est dans ce temps-là que ça arrive. Hein. Oui. Hein? Mais euh, je, je, je, je, je croise des gens, j'ai croisé une dame en fin de semaine, puis euh, elle, elle n'en revenait pas, elle dit, t'es donc bien calme, puis t'es donc ben pas euh, excité, puis euh, on, on, on se parle d'aller prendre un café quelque chose. J'ai dit, oui, j'ai dit, je suis tellement bien avec moi maintenant que j'ai dit euh, je, je, je suis pas euh, je ne tombe pas en bas de ma chaise. Je n'ai pas dit ça, mais c'est un peu comme ça. Je suis moins stressé. Je suis bien moins stressé, oui. Hmm. Est-ce qu'il y a une peur là-dedans aussi? Tu sais, dans ce jeu de séduction-là, y a-t-il une peur d'être repoussé? Une, de, une peur d'être rejeté? Beaucoup énormément même avant, mais je l'ai plus beaucoup là. ce qui fait que c'est euh, pour ça que je suis, suis moi même là, euh, oui c'est pour ça que euh, je me sens comme si, tu, si on se parlait c'est comme si j'étais jeune de 20 ans que je pourrais dire ben euh, c'est comme si pour moi j'étais suis un autre personne mais en même temps euh, Autant que je t'ai viré en envers, puis que je paniquais accusement, autant que c'est de l'autre bord complètement. Si je suis calme avec ça, puis écoute, n'ayez euh, euh, pas peur, il euh, ne faut pas s'inquiéter. Écoute, c est, c est, on va échanger ensemble, si, si ça ne va pas, ce n'est pas plus grave que ça, mais si, si on a le goût de, de continuer, on ira prendre un autre café. Euh... Ça veut -tu dire qu'aujourd'hui, dans ton langage, tu es plus clair dans ce que tu veux? t'es plus clair dans, dans ce que tu désires à quelque part. Fait qu autrement dit, si la personne t'intéresse, est-ce que tu, tu peux arriver aujourd'hui à dire « Franchement, tu m'intéresses, j'aimerais ça qu'on développe davantage la relation. » Est-ce que tu es prête à oui, poser c est, c est, les, oui. ces paroles-là aujourd'hui? Oui, oui oui ah oui, c'est autrement plus clair que ben oui là OK. Puis, tu as dit qu quelque chose en tout d'intéressant. Tu as dit euh, que pour toi, c'est comme de la pré-fréquentation. Et en même temps, tu nous as dit que euh, la séduction, ça ressemblait beaucoup à faire des compliments, euh, te mettre beau, euh, te sentir bon, euh, te montrer sur ton plus beau jour, à quelque part. Que si ça, c'est pré-fréquentation, ça veut dire qu'après, ça n'existe plus? Exactement. C'est comme pour moi, c'était comme, euh, pas trop à dire, mais c'était de l'acquis. La euh, la qui. Je le dis parce qu'il faut donner un mot, mais ce pas ça dans le fond de moi, dans mon entourage, dans ma manière d'être élevé. Euh, je, pourrais même, ouais, je pourrais même pas dire que c'est ma manière d'être élevé, mais c'est dans la manière de, du domaine de gens avec qui je me tenais, c'est en affinité avec moi. Mais là, je me rends compte que quand tu es avec une partenaire puis que euh, tu as un bon échange, n'importe quoi, c'est. Tu, tu, tu, tu, ça ne t'empêche pas de même au contraire, c'est même bon de séduire pour aller plus loin, avoir du plaisir à vivre ensemble. Tu sais. Mais euh, c'était ma question, c'est que j'arrivais à demander quand est-ce qu'on arrête de séduire? Est-ce qu'on doit premièrement arrêter de séduire? Et euh, est-ce que parce qu'on est avec une partenaire, on doit arrêter de séduire aussi? À l'extérieur. Ça, c'est une autre question. Ça, il y a beaucoup de controverses sur cette question-là. Mm. Moi, personnellement, moi, personnellement, je suis une personne qui adore séduire. J'ai toujours été une, une grande séductrice. <rire> Mais c'est en moi et qu'importe où je vais, euh, j'ai l'impression que je suis toujours en mode séduction. Dans le sens que je vais aller au dépanneur, je vais aller au restaurant, je vais aller au magasin, euh, la, les relations avec les clients, les relations avec les fournisseurs, quand j'avais mon magasin, les relations. Tout ça, pour moi, il y, y a un côté un peu mode séduction, mais en fait, c'est un peu comme un jeu, mais un jeu pour développer une relation avec la personne, mais c'est très amical. T'sais, moi, j'appelle ça de la séduction inoffensive, de la séduction anodine. Parce que, il euh, y a pas d'attente en arrière de ça ou, autre que avoir du bon temps puis développer une relation avec la personne puis jaser, tout simplement. C'est juste de… c'est comme naturel. T'sais. Et euh, j'entends beaucoup que du moment que tu es en couple, il faut que tu arrêtes de regarder, faut que tu arrêtes de… de comme si tu pouvais plus, parce que tu es un homme, tu peux plus regarder une femme et dire ⁇ Elle est-tu belle euh, ⁇ tu sais, regarde, c'est séduisant, ça sent bon euh, ⁇ tu sais, euh, ou faire un compliment sur une autre femme parce que tu es avec quelqu'un. Même chose, tu sais, pour, pour une femme, pour un homme, tu sais, comme si c'était quelque chose de complètement déplacé. C'est sûr qu'il y, y a certains comportements qui peuvent être déplacés, tu sais, mais... Moi, je ne vois pas ça comme une offense, au contraire, euh, c'est pas parce que c'est avec quelqu'un que t'es pas grave d'apprécier euh, ce que tu vois alentour de toi, puis de reconnaître, euh, tu sais, quand tu trouves quelque chose de beau, d'agréable et de séduisant non plus, tu sais, je veux dire, c'est moi, je vois pas l'offense là-dedans, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui se sentent déclenchés à travers ça. Pourquoi ça devient menaçant? Moi, je trouve que la réponse, elle est tout à fait là. Pourquoi est-ce que la séduction de quelqu'un devient menaçante? Est-ce que la séduction euh, a une veux... intention? Euh, je veux t'arrêter parce que euh, ce que tu viens de partir dans ce sujet-là, euh, toi, tu appelles ça de la séduction. Mais moi, j'appelle ça du bien-être, du, bien du savoir-vivre, de l'accueil. Euh, euh, un sourire, euh, t'es présente à la personne qui arrive, on devrait l'être demain devant tout le monde. Oui. Euh, comprends tu comprends-tu? Mais toi, as ça dans toi, inné. C'est une, une qualité, une grande qualité que t'as ça. Mais moi, d'après moi, c'est pas de la séduction. C'est... Euh, mais <rire> <que> je voulais, <rire> je voulais absolument faire la, la, la séparation de, de ça avec la séduction. Parce que d'après moi, c'est quelque chose qu'on on doit devenir comme ça, accueillant, souriant, puis euh... oui, Je pense que c'est un peu plus que ça. C'est pas juste de lentre Parce que je me revois là, à l'école, okay, au secondaire, avec mes professeurs. L homme ou femme, c'était pas pareil. Parce que professeur-homme pouvait faire, faire n'importe quoi. Dans le sens que tu allais voir le prof, tu demandais quelque chose de ben voyons c'est tu sais fait qu'à quelque part le prof il, il c'est comme si c'était plus fort que lui là, il sentait ses yeux et il disait oh, c'est trop cute, là fait que c'est comme oh ok c'est correct c'est certain que ça euh, passait très bien tu sais c'est <rire> certain qu'une femme va me demander la même affaire qu'un homme moi moi moi pencher un peu plus ben écoute c'est toi c'est ça que aussi, il y quelque... ouais. Mais il n'y a pas nécessairement d'intention en arrière. D'être ouais, en couple ou d'avoir une aventure, ou... mais ça reste que c'est des relations humaines. Tu sais? Puis, moi, je trouve ça tout à fait sain, je trouve ça tout à fait noble, mais j'entends tout et son contraire. Là. Tu sais, pour certains, c'est vraiment, mais vraiment déplacé. Euh, ouais. Remarque, j'ai été témoin de comportements déplacés de la part de certaines personnes, que ce soit hommes ou femmes d'ailleurs, hein, ce n'est pas parce que c'est des hommes c'est déplacé, tu as des femmes autant qui peuvent être déplacées euh, que des hommes, euh, mais la nuance, je pense, elle est davantage dans faire paraître, tu sais, dans le sens que euh, ils vont être avec quelqu'un, une partenaire ou un partenaire, et ils vont séduire l'autre, mais il dépasse des limites, t'sais. il dépasse des bornes, euh, puis tu vois que la séduction passe outre juste une appréciation sans intention et que euh, ça démontre vraiment une invitation, c'est euh, tout à fait là. Pareil, pis, pareil. Si l'autre est à côté, tu euh, mmh. que tu fais quel manque de respect, là, oui, je suis d'accord que, tu sais, de toute façon, même si l'autre t'a pas à côté, <rire> à quelque part. Ouais. On peut aller loin là-dedans. Là. Mais je pense pas que c'est dans le geste de séduire ou le fait de séduire qui soit si dérangeant. Je pense que c'est plus l'intention dans le geste qui va faire que ça va devenir dérangeant ou non. Parce que tu n'auras pas le même jeu de séduction dépendamment de l'intention. Ouais, c'est parce que je réfléchis tout en écoutant, mais euh, des fois, on va dire euh, quelque chose, bon, on parle d'un des, des, homme par rapport à une femme, puis euh, euh, oui, euh, il y a des fois, c'est pris d'une manière que, oui, oh, il est en train de me, je le ressens, tu sais, mais c'était pas ça pour tout, c'était parce que c'était vrai ce que j'ai vu. Puis je trouve que c'est pas il y a pas beaucoup de temps de gens qui font de femmes qui font ça puis que c'était pour moi quelque chose que je me sentais pas obligé mais ça me faisait plaisir de le mentionner t'sais. puis que oui c'est vrai ça que c'est pas pris dans le même sens tout le temps mais on sent mal des fois tu sais on sent mal des fois de de de séduire euh, par peur de pas être correct c'est comme si c'était un comportement indécent, comme s'il y avait quelque chose de, de, de mal, même si l'intention n'est pas là. T'sais, je ne sais pas si tu as déjà senti comme ça, senti obligé de te freiner, obligé de, de ne pas faire de réaction, obligé de, de ne pas t'sais, te, te, être toi, finalement, dans ton senti, dans ton, ton ressenti, parce que peur de déplaire à l'autre personne qui est à côté de toi, t'sais, et que l'autre personne te juge. Moi, en tout cas, ça m'est arrivé, ça m'est déjà arrivé, euh, puis après ça, je me suis questionnée, tu sais, je me suis dit, mais coudonc, pourquoi faudrait que je me sente mal, dans le fond, c'est pas moi qui se sent mal, c'est l'autre personne qui se sent mal, et moi, j'ai rien fait intentionnellement dans le but, tu sais, de, de nuire à, à l'autre qui se sente mal ou quoi que ce soit, tu sais, puis... Euh, je ne jugeais pas du tout mon comportement d'indécent. Tu sais. euh, à partir de ce moment-là, je pense qu'il faut garder sa responsabilité puis laisser la responsabilité à l'autre aussi. Tu sais. Il y en a qui sont déclenchés très, très, très facilement dans l'insécurité. Oui, là, ah. ça me remonte. Là. Ça me remonte au bureau de poste que j'ai parlé avec une puis que je l'ai vue qu'elle euh, s'est éloignée. Mais aujourd'hui, c'est drôle qu'on parle de ça, mais aujourd'hui, euh, je pense que m'a ravancé, m'a dit, écoute, euh, je viens de dire de quoi qui te blesse, qui te, qui te dérange, que tout euh, de même pour voir, <rire> pour aller plus loin, tu sais, comprendre. Euh, Peut-être que ça ira pas plus loin, mais c'est pas grave. Tu sais, ouais. Mais c'est ça. On n'est pas. Là, je me suis rendu compte que j'étudie quelque chose qui n'était pas correct. Tu sais. J'étais en train de. De pas mettre la faute sur moi, mais de réfléchir à ce que c'est qui n'a pas se passer. Mm. Mm. Mm. Mais c'est toujours une bonne chose, de toute façon, de, de s'exprimer dans son authenticité. De s'exprimer dans son senti, dans ce que, puis dans ce qu'on observe aussi, sans, sans mettre une faute. Juste en observant. Dire ce qu'on observe. Ça, c'est, c'est, c'est toujours, bénéfique. T'sais. Ouais. Même si la personne sur le coup est pas habituée d'entendre ça, même si la personne sur le coup, de la façon qu'elle va recevoir, va, va peut-être se défendre en disant « Non, non, non, non! » Tu vois qu'à un moment donné, elle va faire comme « Ben! » La réflexion va arriver par ouais. exemple. Puis après ça, elle peut se rétracter et dire « Ben! À bien y réfléchir, euh, je pensais que non, mais... » Parce qu'on n'est pas habitué à... C'est là. là que tu tombes dans quelque chose de, de, de, de vrai, de, de... C'est qu'on n'est pas habitué. Puis euh, tu, moi, j'ai vu la personne rougir. Tu sais. c'est comme si euh, je venais à dire quelque chose que euh, je sais pas. Moi, c'est comme que, quand on se fait euh, dire des qualités qu'on qu n'est pas capable d'y prendre. On est, on est mal là-dedans. Ça, j'ai souvent comme ça. Qu'est-ce que c'est fait avec ça. Tu sais. C'était comme euh, si j'avais pas le doué d'avoir une qualité, t'sais. mais c'est ça, oui. Puis, je sais que le jeu de séduction, si euh, tu célibataire versus le jeu de séduction quand tu es engagé, euh... C'est là où on rentre l'intention, à quelque part. T'sais. vers quelle intention est-ce que... Qu'est-ce que je porte comme intention quand que je suis dans ma dans séduction? Euh, si on y va en définition un peu plus approfondie, dans le fond, c'est un peu ce que tu disais euh, au départ, mais la, la séduction, c'est franchir les étapes un à un qui séparent deux êtres, mais autant physiquement que psychologiquement. T'sais. Et ça se fait pas en... Comme ça. Ça se fait pas en criant, c'est Le jeu de séduction, c'est toutes les étapes qu'on doit franchir graduellement pour se rapprocher, dans le fond, d'une personne. Et ça, on, on peut mettre fin à notre jeu de séduction à tout instant quand on s'aperçoit que, exemple, OK, bon, mettons que tu rencontres quelqu'un, euh, je sais pas, t'en vas bouler, et, euh, tu rencontres quelqu'un là, que t'as une conversation, as un grand plaisir, c'est super agréable. Tu sais, la personne, a, elle a attiré ton attention, t'as attiré son attention parce que, vu qu'elle a attiré ton attention, t'as essayé de... Tu as maintenu la conversation et, et tout ça. Et c'est nourrissant et c'est agréable. Et tu dis, moi, j'ai envie d'avancer dans cette relation-là. Et comme tu dis, toi, tu demandes son numéro, son courriel. On continue dessus. Euh, Qu'est-ce que tu penses si on faisait une autre sortie? Tu l'invites, etc. Et là, ben ça, ça se concrétise, ça avance, ça avance. Et au fur et à mesure que tu avances, à apprendre à connaître la personne dans cette approche-là de séduction, il y a des choses il y a une situation qui arrive où la personne va réagir je donne un exemple là euh, euh, disons que tu es dans une autre euh, euh, et tu l'invites au restaurant et euh, là au restaurant la personne a critique sur tout ce qu'elle a dans son assiette elle retourne son assiette elle donne des bêtises euh, tu sais au cuisinier là tu fais comme oh là là que j's, moi je suis pas bien avec ça je suis pas bien avec ça je suis pas bien avec ça et puis là, ben, ça fait comme... Non, non. Elle va payer son cash, elle va payer bien. Ça vient de draper là. Oui. Ça. Elle a été super intéressante la première fois. Puis là, pouf, dans une circonstance différente, il arrive des situations où tu, ils viennent te confronter à tes oui. valeurs pour te dire « Oh, attends un peu là. » Non, ça là, moi ça passe pas oh, ça. C'est bon, ben merci. Pis à la prochaine, puis pouf, tu ne donnes plus de rendez-vous. Oui. Donc, le jeu de séduction, il peut s'arrêter à tout instant. C'est jamais coulé dans le béton. C'est quelque chose que c'est graduel. C'est quelque chose que, que tu avances jusqu'à ce que ça fasse tant que ça fait mioum mioum, comme tu dis. <rire> tant que ça fait mioum mioum, on avance dans le processus, puis à un moment donné, euh, des fois, ça peut juste faire un petit crunch. fait que là, le petit crunch, c'est l'occasion d'en parler. C'est l'occasion de, de... Mais quand ça vient bousculer une valeur importante, euh, et c'est là où, où moi j'aime bien provoquer des situations quand je suis en jeu de séduction. Parce que j'aime savoir qui j'ai en face de moi. Et moi me connaissant, tu sais, fille assez intense, merci, et qui peut réagir assez intense merci je me connais tu sais. j'aime autant savoir qui j'ai en face de moi euh, tout de suite tu sais. alors je vais provoquer des situations pour pour voir la réaction de la personne et selon la réaction t'en vas faire oh j'aime ça ou ou que c'est pas pour moi hein puis fait au fur et à mesure qu'on avance c'est, c'est beaucoup, beaucoup, pas juste par le checklist. Ça, c'est tellement inutile, là. Le, le, checklist, là, de, de, faut qu'il y ait ci, faut qu'il y ait ça, faut qu'il fasse ci, faut qu'il fasse qu ça, qu ça. Ça, ça, c'est des gestes que tu fais ça, tu tourne la page, tu le fais plus, tu sais, ça, c'est tellement dans le vent. Tandis que le sentir, le ressenti, dans des circonstances, dans des situations, c'est là où tu vois la vraie personne. T'sais, on dit, on reconnaît ses amis dans les difficultés. C'est pas quand tu fais beau puis que ça va bien, mmh. puis que tiens, tu viens de gagner une million. Si tu en as des amis, euh, c'est pas là où tu reconnais des amis, c'est pas vrai, là. Mmh. Mais dans la difficulté, ceux qui restent, c'est tes amis. C'est le même genre de principe. C'est dire, OK, dans des situations particulières, cette personne-là va agir et réagir comment? T'sais. Et tes valeurs, pas juste celles qu'elle dit, t'sais, mais celles qu'elle met en application, est-ce que c'est quelque chose que qui me fait du bien? T'sais? Parce que c'est là où les conflits vont naître tout à l'heure. C'est sûr, c'est toujours au niveau des besoins. Fait que, on n'a pas besoin de... C'est pas si important le, le, la checklist. T'sais, comme je disais tantôt, là, il y en a il y en a qui ont des pages et des pages, là. Parce qu'ils ont vécu ça avec un tel, ça j'en veux plus, ils ont vécu ça avec un tel, ça j'en veux plus, ça j'en veux plus. C'est pas comme ça que ça marche, là. Processus de séduction. Ah! Ce que je vois me plaît, c'est déjà une chose. Ah! Discussion, ce que j'entends est intéressant. Ah, OK, on continue. Un moment donné, pouf, il y a eu quelque chose. Oh, là, ouais, là, là, oh, non, non, non, non, non. C'est impossible. Oublie ça, c est, c est, ça vient de barrer. barrer ben peu. C'est toujours une question de d'être, une question de réaction, une question d'agissement. Et euh, ça peut être aussi simple que, que la colère. Mm. Une personne qui se fâche. De quelle façon tu te fâches? T'sais? Pour quelles raisons tu te fâches? Mm. Moi, j'avais besoin de voir mon partenaire, Richard, si tu savais mais l'épreuve, c'est pas à peu près. Savoir comment est-ce qu'il réagissait. Je l'ai là, je l'ai emmené, à... je voulais savoir sa limite. là. Je l'ai emmené là, pour le déclencher, pour voir quand est-ce qu'il est qu ferait popper, puis quand est-ce qu'il se respecterait là-dedans. Et la réaction a fait « Wow! Wow! » Ça me plu, ça me plu. Et ça, c'était tellement puissant dans ce processus. De... Il n'y en avait aucune idée. Il n'y en avait aucune idée, mais c'était tellement puissant dans le processus de séduction que ça, c'est resté tellement ancré. Puis je te dirais même qu'aujourd'hui, mon plus grand fun, c'est de l'emmener à sa limite. Parce que quand il met son pied à terre, puis que ça, oh, oh que cest assez beau! C'est assez beau! J'aime ça de voir, tu sais, il est capable de se respecter, qu'il est capable de mettre son pied à terre d'une façon tout à fait respectueuse. Tu sais, c'est pas... Non, ça, c'est intolérable, c'est ça, je n'accepte pas ça, je suis comme... Mouah! Fantastique, j'aime ça, tu sais. Et ça fait une valeur pour toi, ça, oui. Ça, c'est une valeur pour moi. Fait mm. tu il faut prendre <rire> conscience, en fait, de c'est quoi qui est important pour moi, puis comment l'autre va réagir, et si j'avance dans ce jeu de séduction-là. C'est pour ça qu'une première séduction, c'est les premiers contacts que tu vas avoir avec une personne, c'est tellement léger, c'est tellement superficiel. Ça veut-tu dire que je vais aller avec cette personne-là parce que j'ai eu du fun avec une soirée? Voyons donc, c'est tellement plus que ça, c'est tellement plus profond que ça, mais parce que peut-être mes relations sont aller plus creux, là, tu sais, mais est-ce que tes relations restent juste là-dedans? Dans le superficiel? Pour, en tout cas, je, je pose la question, tu sais. C ce qui ça fait, fait que ça l'insécurise tant. Va chercher des couches en profondeur. Tu vas voir que ça, c'est rien que la, la, la brouille sur l'océan, c'est. Ça n'a aucune espèce d'importance, c'est juste le fun du premier contact avec une personne. Ça. Parce que moi je vois ça comme ça. Ça me touche parce que euh, je vois l'épicerie euh, comme là, moi j'ai été dans un, un centre d'achat puis c'est en rentrant dans, le, dans ce centre d'achat là qu'il y a une dame qui rentre avec moi puis que là on, on a parlé ensemble. Mais euh, la galanterie. C'est ça, oui, ça s'est fait de même. Puis ça, mais euh, c'est ça aujourd'hui qu'on euh, dirait que je recherche, que je, euh, je suis plus accueillant, je, je suis plus ouvert à parler à plusieurs personnes pour que je puisse faire mon choix. Ce <rire> ben... que, que j'étais pas capable de faire avant, non, c'est pas parce que j'étais pas capable de faire, mais j'avais pas la capacité de faire ça. Je ne t'ai pas rendu où ce que je suis aujourd'hui. Il y avait un blocage, dessus. tu sais, dans le sens, il y avait une croyance qui faisait que ouais. là, ouais. Une, avait peux plus. Plus. une, puis peut-être plusieurs. Oh. <rire> il y avait peut-être même plusieurs croyances, C'est ça. Euh, ouais, oui, mais, ouais, mais ça fait comme c'est juste là que ça se passe. Ben, c'est ce que tu as dit dans de jeu d'ailleurs. Tu sais. ça, ça se passe juste à ce moment-là, puis après ça, il n'y en a plus. En fait, tu t'en rends peut-être pas compte, mais sûrement que tu séduis beaucoup, puis partout. T'sais, tu vas à l'épicerie, tu vas à la pharmacie, tu vas au dépanneur, tu rencontres des gens de la, à la rue, tu croises quelqu'un, tu rouvres la porte à quelqu'un, je vous en prie, rentrez. C'est un geste de séduction quelque part, t'sais. mais c'est anodin. C'est anodin. Et la mais personne, ça. dit Oh, merci, c'est donc galant. Euh, que, ça met des sourires dans le visage. Puis tout tu es, es tout heureux, puis tu es tout content. T'sais, ça veut -tu dire que tu voulais coucher avec? Là? Ben non! <rire> non, non. Mais par contre, je m'en sers tu sais, de ça, là, présentement, parce que... Ça, à ça, ça sert à quoi? J'aime ça encore. Ça sert à quoi? Qu'est-ce que ça te fait? Ça sert à quoi, ça? Ben, ben ça me sert à pouvoir échanger, à pouvoir... Oui, euh, mais ça te euh, fait quoi? Ça te fait quoi, C'est un désir, tu sais, c'est comme... Euh, ça, ça fait.. Euh, euh, oui, ça fait de monter une, mon estime. C'est mmh. ça, une valorisation. Mmh. Ça donne une importance, ça donne ça. une valorisation. Ça fait ça, la séduction. Oui. OK. Ça fait ça, la séduction. C'est une façon de, de rentrer en contact avec une autre personne et de ressentir... Son importance. Ça nous donne de la valeur. Pourquoi? Parce que l'autre a réagi, elle était heureux, es content, ça a été plaisant. Comme quand on va dans un, un party à quelque part, puis on a des bonnes échanges, on rit, on s'amuse, ça fait, tu sais, oh, franchement, ça me fait du bien, on a ri, ça est agréable. L'émotion est positive. Oui, puis ce qui montre le moins, c'est que quand tu fais ça, euh, j'en reviens avec ce que tu, tu, tu dis que tu séduis, puis que moi je dis que tu accueillante. Ce que c'est en donnant que l'on reçoit. Ça veut dire que tu es, es, es accueillante, tu souris, tu donnes des conseils d'aide, de, de, de faire là. ben écoute, l'autre personne elle, elle est contente de savoir ça. C'est comme s'il y a un échange. Tu donnes de toi, de te. De, de, de, de, de, écoute, n'est qu'une poignée de main, puis. Euh, mais, tu donnes, fait un moment donné, les louets sont là, hein. on reçoit de... C'est pour ça qu'on est... Alors, donc ça, c'était le fun de croiser cette personne-là, d'un dans les deux portes. J'espère que là, elle mon numéro, j'espère qu'elle va me rappeler. Tu sais, <rire> c'est... Euh... Il n'y a peut-être pas d'intention jusque-là, là. là Mais non, non, c'est ça. Donc, c est, c est, hum. Des fois, on, on est tellement en manque que le moindre geste va être interprété à être intéressé elle veut quelque chose. Ça, je l'ai vu aussi. Ah, okay. J'ai connu ouais. une personne en particulier, que pour cette personne-là, il y avait tellement zéro notion d'importance, tu sais, que il savait pas trop c'était quoi son jeu de séduction. Mais là, s'il y a une femme qui le regardait, et y avait le malheur de dire « bonjour, oh! elle était intéressée à moi mm. ». Déjà, c'était interprété par « elle me fait des avances ».« Hé, Calvert, non, non, elle te dit bonjour. <rire> » <rire> je, je, je le comprends, sur, très bien. Mm. C'est vrai que il y, y a de tout, hein. mais c'est toujours proportionnel à la valeur qu'on s'accorde. Et c'est pour ça que ça vient, bah, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions dans la société et pour certaines personnes plus que d'autres, puis, puis cette personne-là que je te parle, euh, en ayant cherché plus d'estime d'elle-même, cette perception-là, elle a changé. Ça. Il s'est aperçu que, mais non, c'était juste un bonjour. Elle voulait rien de plus, mais avant ça, il n'y avait pas tant, toute cette perception-là. Mm -hmm. C'est grave, ça pas les loin. Là, ça me touche, ça, parce que je me sens visé un peu par ça, parce que c'est de quoi j'ai vécu assez fortement, puis qui doit m'en rester encore un peu. Oui. En fait, c'est mm -hmm. toujours de la séduction anodine au premier abord. Toujours. Ensuite, s'il y a quelque chose qui se développe chez les deux personnes, parce que moi, je peux peut-être être intéressée à continuer, mais peut-être que toi, là, ça le fait, ouh, fini! Mm -hmm. Ça se peut, ça. Fait que là, si moi, je dis « Oh non, non, c'était même trop le fun, on continue. » Et que j'insiste, c'est que je deviens harceleur. Parce qu'en fait, le jeu de séduction, il va continuer tant que y a les deux personnes sont d'accord pour continuer. Mais si une des deux personnes pour qui ça vient de faire mm, « Non », ben ça vient de finir. Fait que « ou l'autre, la personne pour qui euh, même qui veut continuer, là parce que, on le voit beaucoup, ah, euh, oh, je t'en amour, je l'aime, je l'aime, je l'aime, mais l'autre, non. Mmh. T'sais? Euh, pourquoi tu t'accroches? Tu t'accroches à quoi? À une personne qui t'aime pas. Ben, tu t'aimes pas vrai, là? T'sais? Puis c'est faux. C'est pas de l'amour que tu envers cette personne-là. C'est du fantasme. Tu sais? Donc, il y a une fausse encore définition de qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que je ressens, oui, mais je suis en amour avec. Non, tu n'es pas en amour avec. Cette personne-là, elle a fait, elle a coupé. Là. Il y a pas de relation. S il n'y a pas de relation. Tu peux pas être en amour avec la personne. La seule chose avec laquelle tu es en amour, c'est qu'au contact de cette personne-là, il s'est passé quelque chose en toi là, qui a fait <rire> pis t'aimes ça puis là, ben, t'entretiens ça parce que tu dis, c'est de sa faute. C'est à cause de l'autre si je me sens comme ça. Non. Et ça s'est déclenché en présence de l'autre, mais ça part de toi. Mm. Ça peut arriver avec d'autres. Mais c'est pas avec la personne qui était en amour. C'est pas ça de l'amour, là. Tu sais. C'est, oh, wow, j'ai aimé ce qui s'est passé. J'ai aimé ce que j'ai ressenti. J'ai aimé ce qui s'est brassé à l'intérieur de moi. Mais Je sais pas c'est quoi? Mais j'ai aimé ça. Que ça, c'est de ne pas avoir conscience de ce qu'on vit, puis je mets tout ça sur l'autre. Mmh. Hein? Pas de même que ça se passe. Pas de même que ça se passe. Fait que la séduction, si on le prend dans son simple élément, c'est très sain. On a besoin de la séduction. C'est un jeu qui ne s'arrête pas. C'est un jeu qui ne s'arrête jamais. Mais il y a des nuances d'intention, par exemple. Et si, on a parlé de fidélité la semaine passée, <rire> si j'ai un engagement envers la personne avec qui je suis, ben c'est sûr que je n'irai pas butiner partout des jeux de séduction avec des intentions d'aller plus loin. Mmh, si j'ai un bien. engagement vers une autre personne, sinon mais là, je deviens déloyale. Et, et là, je vais poser un geste de trahison. C'est de la déloyauté. Encore là, c'est un choix. Mais ça reste que la séduction, c'est sain en soi. Parce que c'est quelque chose que j'ai besoin pour l'estime de moi-même. C'est ça. La séduction, c'est avant puis pendant. Puis <rire> tout le temps, puis partout. C'est ça. Puis partout. Même si je ne m'en rends pas compte, je séduis. À moins que je je regarde pas personne, je rentre pas en relation avec personne. T'sais? ok, mais quand est-ce que tu moi je m'envoie à caisse, là, ou bien je vais aller euh, à, à l'épicerie, la caissière qui est là, là, on joue ça avec, on, on va rire, on, on va rigoler, on va faire des jokes, le, le, le petit gars qui emballe la même affaire, tu sais, c'est que c'est à la limite, c'est un certain jeu de séduction aussi. T'sais? Puis là, ben, ils sont heureux, ils sont de bonne humeur, t'sais, ça les a pépés, puis bye-bye. Puis là, ben quand tu repenses, ils sont contents de te voir. Puis... Mais c'est tout. C'est anodin t'en as en a d'autres qui sont là, puis qui trouvent la porte, « Passez, mademoiselle, allez-y, fais-y, fais-ça. » Puis là, ben, tu t'amuses de oh, « Merci, monsieur, quel, quel... Bon, galant. <rire> que » C'est juste drôle, dans le fond. C'est ça, ça l'égaye la journée. Ça, ça rend la journée plus belle. Mm. Exactement. Bon, là, j'ai vu ma est En plein enregistrement. <rire> Vive le direct. <rire> Euh... fait que voilà, fait que sur ça, tu restes avec quoi de, de, de la séduction, Jean-Pierre, euh, si on revient euh, à, à ton sentiment de départ, de dire, je sais pas trop euh, comment, quoi dire là-dessus. C'est ça, c'est évident pour moi. C'est euh, séduire la personne, euh, la, la, la, la compagne, la, la, la, la personne, que tu veux rester. Euh, que tu veux que tu es avec, c'est ça fait partie de, de la vie, de, de, de la beauté du couple. Tandis que pour moi, j'avais beaucoup plus une une, imagine, une image de séduction. Pour séduire quelque quelqu'un, un coup qui est séduit, ben, tu l'as avec toi, ben, tu n'as plus besoin de faire ça. C est, c est... En, en fait, la définition que tu y en donnais, c'était euh, arriver à mes fins c'est de faire quelque chose afin d'arriver à mes fins. Maintenant, je le lis, je n'ai plus besoin. Tandis que la séduction telle que je te la présente, c'est beaucoup plus quelque chose qui m'apporte autant que ça apporte à l'autre. Parce que ça crée du bonheur, ça me donne de la valeur, puis en même temps, ça fait mettre de la lumière, puis du soleil dans la journée de l'autre, puis c'est quelque chose qu'on entretient avec l'autre, Donc, la séduction, c'est quelque chose qui n'arrête pas. tant que j'ai besoin de me nourrir, tant que j'ai besoin de tu d'avoir du plaisir avec l'autre, c'est autres, euh, ça marche encore, là, après 37 ans de mariage là, on va le niaiser, puis on, on va se ce que c'est de la position pareil, tu sais. C'est, mm -hmm. si, ou oui, c'est... C'est, ou, euh, euh, de cette manière-là, même, c'est ça, c'est ça qui rend la beauté de ça, c'est que ça te fait plaisir à l'autre, mais ça te fait plaisir à toi aussi. Oui, parce que ça te nourrit, ça te donne de la valeur. Oui, pourquoi arrêter quelque chose comme ça hein? Absolument. Absolument. Salut. merci, merci d'avoir été là. Je vais arrêter l'enregistrement.